Hello à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez une belle météo intérieure. Alors, un petit témoignage pour Lingen et son équipe pour euh, voilà, le retour de mon accompagnement pendant six mois. Euh, alors, moi, je suis Damien Bouvier euh, du site blogtravail.com. Je suis propulseur, coach de vie. Euh, J'aide euh, voilà, les, euh, les 30 ans et plus à se propulser dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle. Et euh, donc, j'ai fait appel au service de Lingen et son équipe pendant ces six mois, c'était extraordinaire. Euh, J'ai beaucoup appris, j'apprends encore énormément. Euh, L'Ingen est toujours dispo. Euh, les ressources qui sont euh, dans le programme sont incroyables. Euh, L'expérience qu'il a, il a ce n'est pas qu'il a réponse à tout parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est qu'il a des questions qu'il nous faut au bon moment. Et ça, ça change tout, vraiment. Donc, euh, encore une fois... Euh, si vous hésitez, si vous vous demandez si c'est le, bon, le bon programme ou si c'est la personne qu'il vous faut, foncez. Foncez, ne perdez pas de temps, prenez un appel avec lui et ne perdez pas votre temps. Parce que moi, personnellement, dans mon, dans mon parcours, j'ai pu perdre du temps et, euh, et d'avancer seul, ce n'est pas la solution. Donc, en tout cas, avec lui et son équipe, ils sont très solides, ils sont très organisés, vous allez passer un excellent moment et peu importe le programme que vous allez prendre, en tout cas, moi, c'est... Euh, voilà, c'est une évidence quoi. Pour moi, Lingen, je le recommande à tout le monde, et, euh, et je pense que d'ailleurs, je vais continuer avec lui et son équipe. Voilà. Donc, prenez soin de vous et foncez, tout simplement. Je vous dis euh, peut-être une prochaine fois. Et puis prenez soin de vous. Ciao ciao.